Dans cette vidéo, je vais te parler d'un phénomène qui est directement provoqué par le confinement sur le marché immobilier, qui est une explosion des demandes à la hausse de certains biens immobiliers. Dans cette vidéo je vais te parler d'un phénomène qui est dû au confinement et qui agit sur le marché immobilier et qui est une explosion des demandes à la hausse de certains biens immobiliers mais également d'un changement radical de comportement des français vis-à-vis -vis de leur logement. Mais avant d'entrer de dans le vif du sujet je t'invite à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas non plus d'aller voir dans la description de cette vidéo dans laquelle je t'ai mis un lien qui te permettra de pouvoir accéder à une formation immobilière totalement gratuite. Dans cette formation tu découvriras une stratégie d'investissement très efficace même par temps de crise. Pour revenir au sujet de cette vidéo, je suis content aujourd'hui de pouvoir t'apporter une bonne nouvelle. Enfin, plusieurs bonnes nouvelles en fait. Alors bien sûr, quand je te dis que je t'apporte de bonnes nouvelles dans cette vidéo, ça ne veut pas dire que les mauvaises nouvelles ont disparu, elles sont toujours là, bien évidemment. Et je te dis ça parce que, aujourd'hui plus que jamais, il faut absolument rester optimiste et conscient de ce qui se passe. Comme tu as pu certainement le constater aux infos ou notamment dans certaines vidéos YouTube, beaucoup de personnes crient au feu, certaines pour de bonnes raisons et d'autres pas forcément. Et l'on voit également d'autres personnes sur YouTube qui ont un discours totalement optimiste, qui est complètement l'inverse justement de ce que je viens de dire par rapport à ces autres personnes. Tout ça pour te dire qu'il y a un juste milieu. Le pessimiste dépressif n'a pas plus raison que l'optimiste inconscient. En fait, je me considère plus comme un optimiste conscient c'est-à-dire que je sais pertinemment qu'il peut y avoir des solutions pour pouvoir se battre contre cette crise-là et pouvoir s'adapter et en sortir gagnant parce que je pense qu'il y a toujours des solutions et des choses à faire pour s'en sortir et réussir tout en prenant la mesure de ce qui se passe sans ignorer les faits comme le font les optimistes inconscients qui vous diraient que tout va bien alors que la maison est en train de brûler. Ce que je veux dire c'est qu'il faut être attentif et conscient de ce qui se passe dans l'économie car dans le cas contraire il sera impossible de s'adapter et de trouver les bonnes solutions. Ce confinement va provoquer une crise économique, c'est une évidence et ça va toucher absolument tous les secteurs, immobilier compris, mais pas l'immobilier. Car l'immobilier est composé de plusieurs marchés. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une ancienne vidéo que tu pourras regarder si tu le souhaites, juste en cliquant sur cette petite fiche. Et certains de ces marchés eh bien, vont subir la crise ou alors en profiter comme pour toutes les crises, comme tu le sais, il y a toujours beaucoup de perdants mais il y a aussi quelques gagnants. Et eh bien ça va se passer de la même façon pour le marché de l'immobilier. En Chine, les Chinois utilisent un mot pour parler de crise et en même temps d'opportunité. J'ai moi-même pour habitude d'imaginer certains scénarios par rapport aux informations que je peux trouver et par les faits tout simplement que je constate. Le but pour moi d'imaginer ces scénarios, c'est qu'ils me permettent d'élaborer des plans et des stratégies pour mes investissements. Et c'est essentiel si on veut investir pour gagner de l'argent. On doit savoir par où aller, quelles étapes franchir, pour construire un investissement rentable. C'est la même chose que si tu devais prendre la voiture pour aller te rendre dans un endroit bien précis. Si on te donne une adresse exacte, tu vas savoir déterminer la route parfaite ou la route exacte à emprunter pour arriver à ta destination. Pour tes investissements, c'est la même chose. Ta destination, en fait, c'est ton objectif. Et une fois que tu as élaboré et visé ton objectif, tu vas pouvoir exactement construire eh bien, la stratégie et le plan pour pouvoir atteindre cet objectif. A présent, dans cette vidéo, je vais te partager certaines informations que j'ai trouvées il y a quelques jours sur les presses spécialisées qui vont pouvoir peut-être t'aider à te donner des pistes sur la stratégie à utiliser aujourd'hui pour investir dans l'immobilier. Plusieurs professionnels de l'immobilier constatent aujourd'hui un phénomène qui est directement dû à ce confinement. Je te partage ici ce premier article que j'ai trouvé dans la presse spécialisée. Dans cet article, cette journaliste explique qu'elle a constaté que plusieurs citadins après ce confinement, après avoir vécu ce confinement, désirent aujourd'hui plus d'espace dans leur logement et surtout avoir un jardin. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que beaucoup de citadins ont vécu un véritable calvaire pendant ce confinement parce qu'ils ont été enfermés dans des petits appartements en centre-ville où ils ont étouffé alors que, en même temps, 64% des Français, eux, étaient confinés dans des maisons individuelles beaucoup plus confortablement, tout simplement parce qu'ils pouvaient profiter également d'un extérieur et notamment d'un jardin. Et c'est tout à fait compréhensible que ces citadins veuillent quitter leur appartement en centre-ville pour une maison en périphérie avec un jardin. Ceux qui habitent aujourd'hui dans un appartement en centre-ville, sans balcon, sans extérieur et avec de petites surfaces et qui en plus subissent tout le long de l'année les embouteillages mais également le fait de devoir appuyer sur le même bouton d'ascenseur que les vingtaines de voisins qui sont passés avant lui ou encore la poignée de la porte de l'immeuble que tout le monde a touché. Il est logique aujourd'hui que par rapport à ce confinement, ces personnes-là souhaitent aujourd'hui eh se diriger vers une maison individuelle. Et je rappelle une chose, c'est que avant ce confinement, avant cette crise sanitaire, la maison individuelle était déjà le rêve numéro un des Français. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, 64% des Français vivent déjà dans une maison individuelle. Donc pour ces Français-là, le rêve a déjà été atteint. Pour les autres, eh bien, c'était peut-être un peu plus compliqué euh, à l'époque. Mais aujourd'hui, ça devient possible également pour ces gens-là de pouvoir euh, devenir propriétaire d'une maison individuelle ou de vivre tout simplement dans une maison individuelle, tout simplement parce que ce confinement a changé et a chamboulé pas mal de choses et notamment au niveau du travail. Grâce au confinement ou à cause du confinement, en tout cas, les entreprises, elles, elles ont dû s'adapter et ont dû avoir recours au télétravail et à la digitalisation pour pouvoir continuer à fonctionner et ce n'est pas rien parce que ces entreprises autant que leurs salariés ont découvert qu'il y avait une autre façon de pouvoir travailler et l'on voit déjà plusieurs sondages qui indiquent et eh bien que ce télétravail et cette digitalisation des entreprises eh bien, elle va encore se développer de plus en plus même après le confinement ce qui va donner la possibilité à toutes ces personnes de pouvoir aller vivre euh, en périphérie des villes dans une maison individuelle plutôt que de rester en centre-ville dans un appartement pour être à proximité, à proximité pardon, de leur lieu de travail. Donc c'est aujourd'hui grâce à ce confinement que euh, les entreprises ont été poussées à s'adapter à ce télétravail, ce qui a permis d'ouvrir une nouvelle porte, d'ouvrir un nouveau marché pour des personnes qui euh, ne considéraient pas pouvoir euh, demain vivre dans une maison individuelle. Et aujourd'hui, donc, grâce au télétravail, eh bien, euh, ce rêve français finalement va pouvoir également s'adresser à ces personnes qui d'ores et déjà se sont ruées sur les sites internet spécialisés à la recherche d'un nouveau logement avec jardin. Je te partage ici un nouvel article de la presse spécialisée. On voit ici avec cet article que beaucoup de Parisiens s'imaginent déjà vivre dans une maison individuelle en Bretagne ou en province tout en travaillant toujours en télétravail pour leur entreprise qui, elle, est toujours sur Paris. Encore plus surprenant ici avec cet article qui nous parle des jeunes de 25 à 34 ans qui eux aussi aujourd'hui ont envie de vivre dans un logement avec un jardin. Alors qu'auparavant, ces jeunes-là se dirigeaient davantage vers la recherche d'un appartement que d'une maison individuelle. Alors jusqu'ici, on a pu constater des changements de comportement chez les Français en ce qui concerne leur logement. Mais alors, qu'en est-il des prix et donc pour parler maintenant des prix, je vais te partager un nouvel article de presse qui est sorti la semaine dernière. Ce qu'on peut constater avec cet article, eh c'est que la maison individuelle a progressé de 6% alors que les appartements, eux, ont progressé que de 4,7%. Ici, on voit bien, eh bien que cette tendance, ce comportement des Français vis-à-vis -vis de, vis -vis du logement penche bien sur de la maison individuelle plutôt que sur de l'appartement. Cet article nous révèle également que les Français recherchent davantage les secteurs en périphérie de ces grandes villes, plutôt que les centres-villes directement, ce qui coïncide parfaitement avec cette recherche, ce regain de recherche sur de la maison individuelle avec jardin. Ce qui prouve encore une fois que certaines lois votées par le gouvernement n'ont absolument aucune raison d'être et notamment cette fameuse loi Laglaise dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que tu peux regarder si tu veux en cliquant sur cette petite fiche qui est une loi totalement ridicule et aujourd'hui on le constate bien, on peut le constater avec euh, ben, ce qu'on peut remarquer avec ces articles, articles de presse mais surtout avec ces comportements, ce changement de comportement que peuvent avoir les français et le désir euh, qu'ont les français en ce qui concerne leur logement. Avant de te partager la conclusion de cette vidéo et le scénario que j'imagine pour le marché immobilier dans les semaines et les mois à venir, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton « quitte ici » et à me laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir. Dis-moi également en commentaire ce que tu penses et n'oublie pas d'aller dans la description de cette vidéo pour récupérer la formation immobilière gratuite que je t'offre aujourd'hui, basée sur l'investissement de maisons individuelles. Un marché porteur comme on a pu le constater ensemble dans cette vidéo. Donc pour conclure, mon scénario, et ce n'est qu'un scénario, je le précise, je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas lire dans l'avenir, néanmoins ce scénario il est quand même étayé sur des informations qu'on a recroisées et qu'on a pu voir ensemble dans cette vidéo. Mon scénario est que le marché immobilier va très certainement subir une baisse de prix car il ne sera pas épargné par la crise qui arrive et qui est inévitable à mon sens. Par contre, comme on a pu le voir avec les différentes informations que je t'ai donné dans cette vidéo, c'est que tous les marchés ne vont pas réagir de la même façon. Et il y a même un marché parmi tous les marchés de l'immobilier qui va résister mieux que les autres, qui est le marché de la maison individuelle, tout simplement parce qu'on a constaté qu'il y avait une forte hausse des demandes concernant les maisons individuelles, alors qu'avant cette crise sanitaire, la hausse sur les maisons individuelles était déjà très importante. La preuve, c'est les chiffres du dernier article que je t'ai présenté qui indiquait que les maisons individuelles avaient pris plus 6% d'augmentation alors que les appartements n'avaient pris que 4,7%. Ce qui indique tout simplement que la demande était beaucoup plus forte sur les maisons que sur les appartements. Et bien là, lors du confinement, on a pu constater que cette demande a encore augmenté et on peut présager que par rapport à cette mise en place du télétravail et de la digitalisation des entreprises, que cette demande va continuer après le confinement. Il ne faut pas oublier que la maison individuelle reste le rêve numéro 1 des Français. Tous les Français rêvent aujourd'hui de pouvoir vivre dans une maison individuelle. Et aujourd'hui, une grosse majorité ont réussi à déjà atteindre ce rêve, 64% des Français exactement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore une grosse majorité de la population qui rêvent toujours de pouvoir posséder une maison ou de vivre tout simplement dans une maison et qui se sont refusés euh, ce rêve tout simplement parce qu'ils avaient par exemple un travail en centre-ville qui les empêchait ben, de pouvoir trouver une maison euh, qui se trouvait à, à l'extérieur de ces, de ces villes-là tout simplement pour des problématiques de circulation euh, et de transport pour se rendre au travail. Aujourd'hui on peut constater que toute cette population ben, va pouvoir s'autoriser à nouveau à rêver de pouvoir vivre dans une maison individuelle tout simplement grâce au télétravail et la digitalisation que je crois va se développer de plus en plus aujourd'hui en France. Ça fait maintenant 13 ans que j'investis dans l'immobilier spécifiquement avec cette stratégie basée sur les maisons individuelles et lors de la crise 2008, je me suis aperçu que cette stratégie et que mes investissements ont parfaitement résisté à la crise de 2008 et il semblerait qu'aujourd'hui encore, ce soit la meilleure stratégie pour pouvoir sortir gagnant de cette crise 2020. Si tu veux en savoir plus sur cette stratégie basée sur l'investissement de maisons individuelles, eh tu as une formation gratuite que tu peux récupérer dans la description de cette vidéo. Avant de se quitter, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Porte-toi bien, ciao ciao